Aujourd'hui, m'en ai l'argent. J'ai pris mon argent. je ne blague blâ pas. J'ai pris mon argent. Non, non, non, non. Tu m'as dit donne-moi mon argent. Et 2000 mille à y a Comment tu peux m'amener ça Toi tu mets deux et puis c'est toi tu manges. Comment tu peux faire les choses comme ça? gagner non. Et puis quoi? Zari, là j'ai pas nourriture de riz. Pourquoi? Et ta maison Non, non, non, tu pas fais ça Mais, mais... j'aime pas ce que tu fais là. là. 2000 ans, à cause de la crise, me parles comme ça. Oui, depuis c'est mon la l'argent, c'est ton l'argent. Après, il faut que dans le quartier. Il faut laisser grand frère attends, c'est ça que tu. Mm. Mm. Attends, 2000 ans, tu as mis ça, il y a pas de faire n'importe quoi chez Wildcat. Mm. Qu'est-ce que tu fais comme ça Tu qu'il avec avait une bonne idée, il y avait une bonne idée, Comment tu veux atteindre si tu veux finir de manger ça, tu as Tu marches avec avec pied maintenant. Oui, mm. tu sais quoi Tu fais comme toi. Tu si me dois, tu peux trier comme ça. Moi j'achète Kaila et toi tu prends de l'eau là. Bon. bon. Attends, attends, attends, attends. Je te dois de mettre ça. Tu as plus de galette. Tu mm -hmm. es au talent. Tu sais combien ils vendent ça Tu reçois 20. Tu es au talent, c'est 2 000. Galette que tu as pris là, c'est 1000 francs, 1000 francs. Eh madame quest tu as Tu crois que moi je demande n'importe quoi Non, quand je prends Galette là, c'est pas Galile que tout le monde prend là. Et. Comment tu veux faire hey, Et s'il te plaît, eh hey, madame, hey, Galette à quoi vous m'avez rendu là Et puis autre là, c'est combien, combien? 2000 et 1000 francs. Et hey, l'eau là, c'est combien 1000 francs. Galette là, c'est combien 2000. Donc ça fait 4000. Oui. Tu dois la dame, Galile là, il peut te donner ça. Comment il doit être 1000 Ça veut 4000. Je n'ai dois de 2 000. Ce n'est pas tout ce qu'on voit chez si les gens là qu'on mange. Ah, Moi je des te des dois 2 000, quand tu réponds mon gary. Non, ce qu'on va faire là, ah, attends, -moi. tu me dois. Je te deux dois 2 000. Ah, tu vas manger pour 4 000 maintenant. Tu vois hum. 000. Tu... D'accord, ce qu'on va faire là, comme tu me dois et je te dois maintenant, ça fait qu'on te dois 2 000. Donc tu me... toi tu me dois 2 000 maintenant. Oui, et, toi, et là, je ne veux pas te demander avant que tu m'aimes au moment-là. Non, je veux te le mettre ça. Là Je vous fais, je vous fais là. là. Ah, Donc ça fait 6 000. Non, je te fais ça maintenant avant de partir. Oh, que tu sais Qu que tu as je suis là. D'accord. On pas, pas te demander ça. Dit, non, on pas Non, pas problème. Ai madame et hey. toi là, là, ça fait... Ça fait 6 000. Non. Il est parti. Ça va non? Oui, non. ça Ça va Oui. Ah, mais tu viens de dire 4 000. Non, lui là, c'est bon. Tu es mon fou. Non, tu vas me donner les 4 000. Pourquoi tu vas d'abord dit 4 000 devant lui Attends, moi, il y a beaucoup de l'argent. Tu vas tu sais, ah, me tu... donner 4 000. C'est toi-même qui as dit ouais, ça ça ça 4 000. Fait, ça fait 4 000. Non, tu m'as dit ça fait 4 000. Ah, non, hein, je, je répète ce que tu as dit. Tu as dit ça fait 4 000. Tu vas me donner non, les là, 4, là, 4 000 moi, moi, je blague avec hein? mon ami. Tu blagues quoi On ne blague pas avec l'argent. Hein. Tu m'as dit 4 000, donc tu vas me donner les 4 000. Ça, là, va, mon ami va revenir. Il va pouvoir comprendre cette système. Quand quand c'est ton ami, vous me donnez mon argent, je ne vais pas discuter avec vous. Tu m'as dit 4000 devant ton ami, donc faut me donner les 4000. Là où le Il faut faire vite. Comment, faire comment, vite. comment je peux acheter? Comment pourquoi toi tu dis d'abord 4000? Mais c'est mon ami non? C'est ton en fait ami, c'est mon problème. Si moi je vends ma chose là, c'est 25 francs. Si tu me dis 4000, tu vas me donner les 4000. <t 'en> c'est pas mon problème. C'est moi qui ai arrêté ta bouche pour parler. Oui. Hein? Mmh. C'est comme ça tu es? Oui. Mm